Être engagé, c'est se dire que on est tous dans le même bateau, pour quelque chose, et que du coup, bah, son action va compter, sa propre action va compter. Et euh, comme on est tous sur le même bateau euh, planète Terre, en fait, on est tous engagés, malgré nous. Donc euh, après, euh, tant pis pour ceux qui ne s'en rendent pas compte, mais euh, ils sont engagés avec nous. Et je fais des documentaires sur l'écologie, mais pas que. Euh, sur euh, le déclic, euh, sur la transition euh, extérieure et intérieure, les deux vont ensemble. Mon initiative euh, positive, en tout cas là où j'essaye euh, d'être utile, c'est en faisant des films, euh, des documentaires sur l'écologie, mais en fait c'est juste des documentaires sur, euh, sur, sur l'être humain et son rapport aux au vivants, euh, qu'ils soient humains ou non humains. Parce qu'on peut être violent avec les animaux et puis on peut être violent avec les êtres humains aussi. Donc ce qui m'intéresse, et la question à laquelle je réfléchis sans avoir encore de réponse, c'est pourquoi, euh, euh, pourquoi on en est arrivé là déjà Et puis euh, dans quelle mesure euh, être violent envers quelqu'un euh, pour lui expliquer qu'il n'a rien compris, euh, c'est pas reproduire le système quoi. L'impact positif dont je suis le plus fier, c'est tous les gens qui me soutiennent. Je, je, je suis fier d'eux en fait. Je suis fier d'eux parce que quand je me suis lancé sur Internet, euh, personne me connaissait. Je suis toujours pas très connu, mais il y a des gens qui quand même se sont dit OK. Euh, les questions qui se posent me touchent, me font vibrer un truc en moi. Euh, je prends le risque de lui donner euh, de quoi euh, avancer chaque mois euh, sur Tipeee, euh, voilà, même si... et puis on verra bien ce qui se passera. Et euh, c'est un risque que des gens sont, sont prêts à prendre, et, et je suis fier d'eux en fait. Je suis fier de ce courage-là, et je leur en suis euh, éternellement reconnaissant. Quand j'étais enfant, je ne comprenais pas que les gens ne soient pas d'accord. J'ai grandi et j'ai vu que les gens n'étaient pas d'accord, mais j'ai toujours pas compris. J'ai gardé cette question quelque part. Dans mon boulot, je rencontre plein de gens que je filme, euh, des citoyens, euh, euh, des ados, euh, des politiques, etc. En fait, ce que je trouve génial, euh, c'est qu'on est tous différents et en même temps, on a tous plein de trucs en commun. Comment on arrive, en fait à, à, dans des discussions ou, ou des échanges, à réaliser aussi ce qu'on a en commun Et non pas, moi je pense ci, si, moi je pense ça. Bah, par exemple, quand on discute, il y a le fait que, la discussion est intéressante pour les deux, donc c'est déjà un truc en commun. Et, et de trouver des choses en commun, ça, ça, ça, ça annihile l'envie de se faire du mal. Je me compte de manière empirique, et j'en ferai jamais une généralité, c'est que tous les gens que je rencontre, ils ont un truc quelque part extraordinaire. Euh, et, et même le mec que j'ai filmé chez Monsanto, euh, des, des, euh, un patron d'usine de Monsanto, qui bosse chez Monsanto, euh, ce qu'il fait dans son quotidien de travail à Monsanto est horrible. Mais en fait il pense bien faire. Et, et moi, ce qui me préoccupe, c'est comment détourner, lui faire réaliser qu'en fait, là où il pense bien faire, euh, OK, tu penses bien faire, mais tu, tu, tu pourrais juste détourner cette énergie vers quelque chose qui fait du mal à personne. Et, et, et, euh, et je pense que ça, ça me fait du bien, parce que je me rends compte que, que, les, que les gens sont, sont tous incroyables, en fait. Quand je fais mon travail et que je rencontre des centaines de personnes pour les, les filmer, discuter avec elles, et puis, dans des trains, en, faisant, en allant à des tournages, etc., c'est que je me rends compte qu'en fait, euh, euh, tout le monde est curieux. Et tout le monde a envie d'être heureux et de ne pas faire souffrir les autres. Et ça va un peu à l'encontre d'une idée reçue. Mais euh, être curieux, ça peut aussi vouloir dire euh, « ben, je veux savoir euh, quels sont les différents euh, plats que je peux choisir euh, au Wagon Bar ». Mais en fait, cette curiosité-là, c'est la flamme euh, qui est là, en fait. Donc, euh, s'il est curieux de ça, ça tient qu'à nous de, de, de jouer. Euh, en discussion pour que sa curiosité s'étende à autre chose. Euh, évidemment, on nous incite à être le moins curieux possible. Euh, dans plein de dispositifs différents, on nous incite à ça. Mais on reste toujours curieux et la flamme, elle ne s'éteint pas en fait. Et, euh, et, et même quand on est, euh, je pense, sur son lit de mort à 90 ans, on se dit mais qu'est-ce qu'il y a derrière Tu vois et Donc en fait, on, on est curieux et, et on est curieux quoi. Ce que ça m'a fait réaliser en fait de rencontrer euh, tous ces gens, c'est qu'en fait, on a tous mais tous des contradictions, et y compris moi-même. C'est peut-être le truc que j'ai mis beaucoup de temps à accepter. Et depuis que je l'ai accepté, c'est beaucoup plus simple pour parler aux gens sans les juger, sans être moralisateur. Parce que quand on est moralisateur, on recule le moment de la prise de conscience de l'autre. Et c'est un échec, du coup. Ma passion, c'est de euh, discuter et de poser des questions. Faire mon travail euh, de journaliste sur Internet ou même avant euh, à la télévision mais surtout sur internet, en fait ça satisfait chez moi le fait de réaliser au quotidien qu'en fait je peux rien faire sans les autres et que c'est les discussions qu'on a là et que j'ai au quotidien qui font que j'arrive à faire ce que je fais et je ne crois pas du tout au mythe du self-made man, c'est une belle connerie on a tous lu des livres, été soignés par des... j'allais dire soignés par des profs et éduqués par des médecins ou l'inverse, mais on, on a tous appris euh, avec beaucoup de gens, on a des amis qui nous donnent des conseils, qui discutent avec nous, on a des profs de sport, des profs de musique, des profs de français. Et, et, et à quel moment en fait, on décide de dire, euh, bah, tous ces gens qui, qui m'ont maintenu en bonne santé, qui m'ont éduqué, avec qui j'ai pu discuter, ils comptent pas, j'ai tout fait tout seul. Euh, voilà, Moi, la série Next, j'ai discuté avec des, des centaines de personnes pour en arriver là. Oui effectivement quand je suis arrivé sur mon ordinateur et que je fais le montage je suis tout seul mais même pas. Parfois il y a des amis qui viennent m'aider. Et C'est peut-être moi qui passe le plus de temps, mais le temps c'est pas de l'argent et c'est. J'aurais rien pu faire sans tous les autres. C'est quelqu'un qui se souvient qu'il change régulièrement d'avis lui-même. Parce que je pense que autant les entreprises prônent la cohérence, mais les personnes on se construit au fur et à mesure. Donc... Euh, il faut se rappeler qu'on change nous-mêmes régulièrement d'avis sur des choses pour, se, pour être respectueux de celui qu'on a envie de faire changer. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire changer les gens, on peut les, les accompagner à changer. Mais euh, un change maker, c'est quelqu'un qui est pas euh, euh, violent dans, dans l'échange et qui ne va pas humilier le mec qu'il a envie de faire changer. Je pense qu'on peut tous changer. Rester euh, mobile intellectuellement euh, pour, euh, pour être plus réactif tous ensemble. J'ai toujours eu peur des consensus. À un moment donné, on a cru que la Terre euh, était plate et euh, tout le monde était à peu près d'accord. Et donc du coup, moi, ce qui me rassure, c'est l'idée que ça soit OK pour tout le monde de se mettre en mouvement dans sa réflexion. Mon secret, euh, mais c'est très, très personnel pour, euh, pour passer à l'acte, c'est en fait euh, prendre le temps pour soi. Parce qu'on dit tout le temps qu'on est trop égoïste ou individualiste, mais en fait c'est l'inverse. Je pense que c'est l'inverse. C'est-à-dire que si on prenait vraiment un peu de temps pour soi, tous les gens que je connais qui ont pris du temps pour eux, au bout de trois mois, ils se faisaient chier. Et qu'est-ce qui s'est passé après Après s'être occupés d'eux, ils sont allés voir les autres et ils ont fait des projets incroyables. En fait, ça peut paraître étonnant parce qu'aujourd'hui, je fais des films sur l'écologie depuis dix ans, mais il y a dix ans, euh, j'en avais rien à foutre. Mais pour autant, euh, je faisais pas n'importe quoi, je jetais pas de l'essence dans le gazon. Euh... Du coup, ça m'a toujours préoccupé. Qu'est-ce qui a fait que pendant les trois quarts de ma vie, je m'en foutais Sans forcément faire n'importe quoi, je le répète, et pas prendre l'avion tous les jours. Et qu'à un moment donné, j'ai eu un déclic. Et moi, ça a été la peur. J'ai vu une photo sur un site toute bleue d'une banque de graines à côté du Svalbard, à côté du Groenland, sur le Svalbard. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc magnifique C'était beau. Et j'ai lu, et c'était marqué Arche de Noé végétale et j'ai lu et j'ai compris que c'était pour stocker toutes les graines du monde qui avaient disparu. Et donc j'ai creusé, j'ai démêlé, démêlé le truc et je me suis rendu compte qu'en fait on avait perdu les trois quarts des variétés de semences et qu'en fait ça pouvait mener à une, à une extinction de, de, de, de, de, des espèces et pas que de la nôtre par des crises alimentaires. J'ai décidé il y a quelques temps en fait, de, de me reposer la question régulièrement, alors pas tous les jours, mais quand même assez régulièrement, si euh, je suis au bon endroit pour faire euh, le maximum de choses. Euh, si demain, ma conclusion, c'est qu'il en fait, faut faire des jeux vidéo, parce que ça touche beaucoup plus de monde que les films, pour changer euh, les choses, euh, bah, j'irai euh, sur les bancs de l'école pour apprendre à faire des scénarios. Et euh, je bosserai avec une équipe. Euh, voilà. Si j'arrive à 80 ans, euh, malgré l'effondrement, il euh, y a une chose que j'espère, c'est d'avoir réussi à, à pousser l'idée qu'en fait euh, l'autre euh, dont on a peur, euh, c'est d'abord nous-mêmes, euh, d'avoir peur de changer soi-même, d'avoir peur de ce qu'on était ou d'avoir peur de ce qu'on sera.